Ok, je suis aujourd'hui, cours sur la vision périphérique stéroïdienne. Je vais te poser des questions et tu vas me répondre Nati ou pas Nati. Okay, C'est bon C'est bon, bon The Rock Nati. Ronnie Coleman Nati. Ulysse Nati. Simon Panda Nati aussi. Ah, Arouf Arouf Gangsta. Ah, ah, ah, voilà. <rire> <rires> Et salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Donc, Donc aujourd'hui on, on, va... aujourd on fusionne avec From Human To God Donc aujourd'hui on fusionne avec From To God Bon c'est pas un vrai oui. fit les gars Donc la vidéo du jour c'est une réaction à la dernière vidéo de From Human To God euh, Genetics euh, Genetics c'est un programme où il invite euh, une personne Un, un pratiquant de, de musculation Qui a un très bon niveau avec une particularité est aussi esthétique Ou au niveau de la force Pierre, faut pas Voilà moi. Quelque chose qui impressionne euh, les lambda on va dire. Ouais, un truc que personne en soi. Voilà. Donc la personne qui nous a ramené, c'était Nico. Nico. Donc lui il a un gros physique. Très gros physique. Et il a mis le doute à tout le monde. Donc, quand on a vu ça, enfin, surtout Pimou, parce que j'ai dû regarder ouais, la vidéo ce bon matin. Il m'a envoyé un message en urgence, je lui ai dit écoute, il m'a dit est-ce que tu as vu la Vite dernière garde. vidéo du <rire> premier God euh, Là, il n'y a pas de doute. Et du coup, il m'a proposé de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, je vais beaucoup l'écouter et moi, je, je vais me faire l'avocat du diable aujourd'hui. Moi, moi je, vais, je vais mettre mes arguments et tu vas me dire ce que tu en penses. Voilà. Pour qu'il y ait un réel débat, pour qu'eux puissent se faire leur avis, okay, ça moi, marche. je vais essayer de le défendre au maximum. Ok. D'accord euh, Donc, euh, sa particularité à lui, entre guillemets, c'est qu'il est sec à l'année et il est très fort. Il est puissant, il est volumineux. Le mec, il a un physique, on est d'accord, il est magnifique. Ouais, ça, a... ça, Nati, pas Nati. On... Il est magnifique son physique. Il fait ni bodybuilder, ni trop sec en tant qu'athlète. Il est un peu entre les deux et c'est le rapport masse sèche qu'on souhaiterait tous. Très très esthétique en fait, aussi simplement. Ça passe crème, tu te dis pas il est trop musclé. Pourtant il est léger de ce que j'ai vu, je crois il fait 64. Ça c'est ce qu'il dit, on l'a pas pesé après. Ok d'accord. C'est facile de dire je pèse autant et... Ça commence à douter là. Voilà. Donc moi premier truc qui m'a mis la puce à l'oreille, déjà directement d'entrée de jeu, c'est qu'il a fait des compétitions. Ok, mais il a pas fait des petites compétitions genre Arthur Gaines par exemple a fait une très petite compétition, ça va. Là le mec il parle de faire des compétitions à France, on parle de compétitions de haut niveau tu vois. Ok donc compétition ça, des gens ça je le doute un petit peu. Voilà. Et toi tu me dis euh, on peut faire des compétitions naties, voilà. Il y a Newton il l'a fait, Joey il l'a fait. C'était des compétitions Arthur modèles, on va dire il y a des gens maigres et là tu sais qu'il y a des naties tu vois, tu le vois. Newton, Joe, ils étaient maigres quand même quand ils ont fait leur compétition. Ok, mais euh, lui, il se défend en se disant qu'il y a des tests antidopage sur ces compétitions. Il y a des produits, tu les arrêtes une semaine avant et il n'y a plus rien qui est trouvé dans le sang. Donc, euh, Donc il y a, a même des produits pour cacher les produits maintenant. Tu as l'air de bien t'y connaître. on est très bien renseigné. <rire> <rire> Donc l'excuse des tests antidopage, dopage c'est que toi, des conneries. une bonne excuse. Mais dans tous les mais... sports de haut niveau, il y a des mecs, ils ont fait Olympia, ils, ont... ils sont passés euh, pas dopés au. Au test, arrête des conneries au bout d'un moment, c'est des, des tests mon cul, faut arrêter. Test on prend pas. Les tests c'est du bullshit, lui-même le dit de toute façon dans sa vidéo, qu'on peut passer entre les mains du filet au test, il le dit lui-même. Ouais, et du coup ils vont mettre en place des tests inopinés dans la Ouais, et c'est euh... bullshit aussi. Euh, le mec il arrive chez toi, euh, ta, ta copine elle répond, ah payez pas là, ouais, hop salut, suivant. C'est ouais. vrai que, en général, compète égale égale Égal p, oui. Surtout mais, que lui, il premier. mais il y a eu plusieurs personnes, comme on l'a dit au début, qui ont déjà fait des compétitions et sûr. qui sont Bien sûr, sauf que lui il a fait France et qui est arrivé premier, on parle d'une grosse compétition, pas d'une petite Ensuite, le physique qu'il affiche simplement, ça se voit que c'est pas atteignable naturellement, je suis désolé, tu le qu qu vois Qu'est-ce qu'il fait dire ça Le mec comme par hasard, point fort pec, point fort épaule, point fort trapèze, il reste sec, genre Didio par exemple, toi t'as les mêmes points forts, sauf que toi quand se tu dans la non, sauce, hein. sauf que toi quand tu sèches, je te l'ai déjà dit, tu deviens transparent, ouais. tu deviens maigre. Ouais. Quand je le vois en sèche, je lui dis à chaque fois, mais arrête de sécher, t'es maigre. Non mais c'est ça. Moi je te préfère je volumineux. Ouais mais je t'ai rien fait. Non mais en fait c'est ça le problème des natifs, c'est quand on sèche, on devient maigre. Et il m'a fait la, moi tu fait la même remarque quand je euh, ai dit, Il m'a dit, t'étais maigre. Il était maigre et il voulait encore sécher. Voilà. En fait tu ne vois plus à un moment donné. C'est ça. Tu veux toujours plus. Quand tu es naturel, tu peux sécher, y a pas de problème. Tu peux être très sec, mais tu seras jamais volumineux. Et lui dans la vidéo, il est volumineux et sec. Il est tellement volumineux que je suis sûr que moi en prise de masse de lui en sèche, il me, il me baise, il me nique, tu vois, en termes de côté. Okay. J'en suis sûr. Bon, je vais devoir essayer de défendre ça, les gars. Est-ce ouais, que ouais, tu te dis pas, pas qu'en qu vidéo ou en photo, on paraît toujours plus énorme Bon, nous, on se en photo, et si on se connaissait pas, je dirais, bah ceux-là, ils sont, ils sont dopés, tu ouais, vois. Ouais, voilà. Ok, je suis d'accord, mais... Donc euh... lui, tu l'as jamais vu. Est-ce que tu penses qu'en photo, par rapport à, aux photos Instagram, à sa vidéo et tout, ouais. tu peux être sûr qu'il est, est vraiment énorme, est comme sur euh, l'image Moi, c'est simple. La référence que je prends, c'est Alex de Body Time. Pour lui, pour moi, en top natty, Alex de Body Time, c'est le maximum que tu peux atteindre. Et même sur lui, j'ai déjà eu des doutes sur Alex, pour te dire, tu vois. Et, et pour... pourtant, le... j'ai valu lui vraiment, c'est la barre la plus haute pour l'instant que j'ai vu. Il... Et lui... Mais t'as déjà vu Alex rendre aussi bien que lui en photo ou en vidéo Non, moi je trouve que le lui. J'en de la vie. Il, ah, il, il corrige reçu. Alex, c'est son ah ouais. fou, hein. Genre en fait, c'est pas, il met un petit niveau dessus à Alex de body type ou à moi ou à toi, c'est il nous met une lumière une en lumière. fait. Le problème, c'est qu'il nous met une lumière. À partir du moment où il te met une lumière, il y a un problème. C'est tout. Je suis désolé, je pousse 180 au coucher, j'ai pas la meilleure génétique, mais je sais que j'ai une génétique très bonne. Et pourtant, il me met une fusée nucléaire. Et tu te dis pas que c'est par rapport à son train de vie Alex, c'est est un mec qui est très occupé, il a tous ses business à gérer. Non, mais il je te parle pas de avec son top physique, moi, Alex. Hein. Ouais mais c'est pareil, il était sur YouTube, il devait faire deux vidéos non, par semaine, il avait encore ses coachings, bien sûr il était énorme, il, a... il réussissait à avoir un bon physique, malgré toutes les activités qu'il avait, ok c'est pas celle d'aujourd'hui, mais il devait quand même gérer ses coachings à domicile, ouais. il devait monter des vidéos, tourner des vidéos LPJ, euh, il était sur plein de projets à la fois, donc il y avait beaucoup ouais. de travail, malgré ça il a affiché un bon physique. Est-ce que euh, Nico, lui qui a un un peu moins euh, de business et il était salarié en RH il me semble ouais mais est-ce ça... qu'il pouvait lui être euh, plus organisé dans sa pratique donc mieux dormir mieux manger et plus s'entraîner que Alex Alex est son propre patron il se lève à l'heure qu'il veut il mange à l'heure qu'il veut il s'entraîne à l'heure qu'il veut pour moi c'est le meilleur format pour être fort en musculation c'est d'être son propre patron et travailler pour soi même pour moi alex ok il travaillait beaucoup mais il régnait toutes les conditions quand même il peut dormir autant qu'il veut il peut s'entraîner quand il veut il mange quand il veut autant qu'il veut ouais mais toi qui es dans le monde de l'entrepreneuriat envoyez, va, ouais. y, on va y venir tu penses vraiment qu'un salarié travaille plus que toi non il travaille pas plus que moi je travaille plus mais lui c'est des heures fixes moi je m'organise comme je veux ok donc ça, si ton métier c'est coach comme alex et ta priorité c'est ton physique tu vas faire en sorte de bien entraîner de bien dormir de bien compris donc tu vas optimiser tout ça voilà alors que lui peut pas forcément il va s'entraîner peut-être Très tôt le matin avant son travail ou très tard le soir après ça. son travail. Maintenant, je vais te donner d'autres arguments. Nico, j'essaie, je fais mon axe. max. Je suis désolé, c'est parce ce que vrai. attends, on va en parler un peu Nico. encore. Nico, il a rien demandé, tu vois, il a juste été invité par Formule 1 Toulouse. Okay. On, on ne le connaît pas, euh, donc on va pas le diffamer. Peut-être qu'il est natif, peut-être qu'il peut euh, est dopé, on saura jamais. Mais c'est pour ça qu'on a voulu faire un vrai débat. Moi, je le défends et euh, toi, tu l'attaques okay. parce qu'au final, dans notre communauté qu'on représente, on a eu plein de messages sur Instagram et là, c'est la vérité. Hein, parce qu'on en connaît ah. des gens qui disent ouais. J'ai reçu plein de messages, du coup on fait cette vidéo Mais à la suite de ta story, il y a plein, de, gens plein qui de DM Et ils étaient tous d'accord sur Tout le, le fait qu'il Il y a un gros doute et il Bien est chargé sûr. Donc, euh, moi j'essaie de le défendre et lui il représente les abonnés. Euh. Maintenant, je vais te dire autre chose. Troisième sonnette. Ouais. Je vais te dire autre chose. Est-ce que t'en connais beaucoup des gens qui commencent à 15 ans, qui sont squelettiques ah ouais. et à 19 ans font des compétitions, sont incroyables physiquement J'en ah, connais aucun en 4 ans qui font ça. Ouais. Arthur Gaines a commencé à 15-16 ans et il a jamais eu ce physique là pour toi. Et pourtant, Arthur Gaines avait une meilleure base que lui. Il était comment Arthur Gaines à ses débuts Skinny mais un peu plus massif quand même que lui. Skinny fat ou skinny avec un peu de muscle Skinny avec un peu de muscle. Un petit peu de brioche vite fait, mais tu vois qu'il avait un peu de bras, ouais. un peu de pec, une bonne base pectorale. Lui, il était maigrichon, ouais, maigrichon, maigrichon, maigrichon hein. Mais tu vois, à 14 ans, moi je pense qu'on est adolescent Avec les transformations avant, après, lorsqu'on prend une photo d'un ado Et qu'on le remet euh, ouais, lorsqu'il a huit, ça n'a rien à voir Je suis d'accord, mais comment ça se fait que lui à 19 ans, ben, il est déjà énorme Et il continue de progresser en encore Donc lui, lui, c'est progression infinie, et il n'a pas de limite naturelle en fait, c'est ça qu'est-ce que, que tu à me dire Je veux une photo de lui à ses 19 ans Non, parce qu'il continue de progresser, euh, lui c'est la fusée hein. Mais moi ouais, une photo de euh, à ses 19 ans, Enfin, en fait... Tu vois qu'à 19 ans il avait déjà un excellent niveau Très sec, mais tu peux rendre bien en photo. On voit, si tu fais bien attention, il n'est pas si massif que ça. Il est très sec, mais il n'est pas énorme. Voilà. Comparé à maintenant, il est beaucoup plus massif. Okay. D'accord. Euh, toi, au bout de 4 ans de pratique, est-ce que tu penses que tu avais son niveau que lui, il avait au bout de 4 ans de pratique J'ai jamais fait ça sèche à lui. J'ai ouais. jamais été aussi sec. Mais, si... mais en termes de volume, c'était presque. Même pas, il était. Ouais, je ne saurais même pas te dire déjà. Ouais, mais si on se mettait à côté, euh, on aurait un niveau ouais, qui ouais. Est, Par ça rapport ça à la photo qu'on qu a. Okay. Ça va. Et là tu me dis que lui il a continué à progresser. Il a continué et on a stagné, nous. Donc nous on stagne lui, continue. Pe peut-être c'est un gorillado ne sait pas lui, c'est pas un humain. Hein. Et tu te dis pas que nous, on a peut-être levé un peu de pied en se disant non. que euh, ouais, bah, notre limite, je Et lui il a essayé, il s'est dit non, il n'y a pas de limite, j'y vais, je vais la chercher. C'est physiologique. Le corps humain est fait de manière à ce qu'on ait une limite, ça s'arrête là. Tu peux te buter autant que tu veux. La seule chose qui va se passer c'est le surentraînement. D'ailleurs ce monsieur s'entraîne deux heures par jour. C'est normal aussi, deux heures par jour. Au mais, calme. Mais, voilà, c'est ce que je te disais, peut-être que lui s'est dit... Il n'y a pas de limite, je vais faire en sorte de tout optimiser ouais, euh, Même quand qu il était blessé, il y avait sa cheville, il allait s'entraîner Il euh, n'y a pas de petit coup de mou, nous ça peut nous arriver, on s'arrête de, de s'entraîner quelques semaines On mange un peu moins, toi tu es beaucoup sur les ordinateurs tu vois. Tu vois. Peut-être qu'il est... est plus sérieux dans sa muscu que toi et moi Et c'est pour ça qu'il arrive à avoir un meilleur niveau Ok si tu veux, mais comment t'expliques alors dans ce cas que des Alex de Body Time, des Bazinga Bazinga, on est d'accord il s'entraîne fort Okay. Comment ça se fait que lui n'a pas continué de progresser, il stagne, même il régresse avec tous les sports qu'il fait en ce moment Il a régressé, Pourquoi on l'a vu il était sec mais beaucoup plus mec C'est pas qu'il régresse, c'est qu'il y a d'autres objectifs voilà. que la prise de masse Comment ça se fait que lui c'est l'unique qui continue de progresser malgré les années Lui en fait il a cassé une barrière dans sa tête, il n'y a plus de limite avec lui Non, ça non, justement, bas, non mais justement, il s'est ouvert à d'autres sports alors que Nico lui il est peut-être resté focus sur euh, le body Je l'ai fait ça déjà euh, en 2020 quand j'ai fait ma sèche Derrière, j'ai poussé mon corps à fond, je me suis entraîné comme un fou, j'ai tout essayé, ça ne progresse plus, c'est fini, la limite elle est atteinte, c'est fini, tu peux faire ce que tu veux, tu peux ajouter des petits trucs qui vont faire que tu seras un peu plus sec, un peu plus massif, il y a des jours avec le rebond tu seras un peu plus propre, mais tu ne pourras pas continuer à progresser, au bout d'un moment la limite elle est là et c'est... Donc si je t'entends, moi je ne suis pas là pour casser, hein. je suis là pour ah ouais, défendre, donc si je t'entends, si, un... si on est meilleur que toi parce que toi tu donnes tout, tu sais que tu fais les choses bien, ouais. c'est forcément qu'on est dopé. Ah non, il y a meilleur que moi. Tu prends Alex, il met une ou par exemple. Ok, donc si tu pouvais me citer trois mecs où tu es sûr qu'ils sont natifs et qu'ils ont un top level Alex de hein Bodytime, Basinga, 5, 5. Nico Dallam, 5. Mais Newton et Joe aussi. Newton, Joe, ouais, Newton, Joe simplement. Donc eux, on peut un dire qu'ils se la donnent toute l'année, qu'ils n'ont ouais, pas d'excuses. Le truc, c'est peut-être que lui, c'est son métier, tu vois. Non, Non, mais. Ça, tu m'as ah, déjà pas utilisé l'argument. Non, mais le truc, c'est que, que lui, c'est son métier, son but, c'est d'être euh, bodybuilder. Okay. Nati, ce que tu veux, je ne sais pas si ça existe okay, un petit peu, peu de Nati En tout cas, c'est ce qu'il a écrit sur Instagram mm -hmm. Alors que les 5 personnes qu'on a prises, c'est des Youtubers Fitness oui. Est-ce la différence Fais pas que Nico arrive à avoir meilleur physique. Il n'y a aucune différence. Quand es un vrai pratiquant de musculation que tu fasses ça pour les compètes ou pour toi, tu veux toujours mieux dans tous les cas. Moi, je sais que quand je m'entraîne sérieusement, que je sois body ou pas, quand je me regarde dans le miroir, je veux progresser. Je veux être meilleur. Et toi, je sais que c'est pareil. Tu vas t'entraîner, tu vas donner pour être meilleur, meilleur, essayer de te battre. Et la finalité, bah, c'est que t'as pas bougé à la fin. Quand tu <rire> tu t'es fait arnaquer. Bah, D'ailleurs, je sortirai bientôt une vidéo de euh, de mon évolution sur toute l'année 2020 avec une photo par semaine pour ouais. vous montrer ce qu'il vient de raconter. Et là. nous, notre seul moyen de progresser. C'est arrêter de s'entraîner deux mois pour régresser, pour ensuite reprogresser. c'est le seul moyen qu'on a Et là on est content Voilà, c'est euh... le seul moyen Bah ça c'est fini, l'argument là, c'est... C'était quoi l'argument C'était lui, c'est son métier, ça marche pas ça. Lui c'est un bodybuilder, c'est son métier Mais Raison de plus Tu me dis son métier c'est d'être bodybuilder Raison de plus pour te poser des questions, frère Raison de plus C'est un argument contre que tu m'as donné au lieu pour, frère Donc là il y a eu trois clochettes qui se sont allumées. Euh... Euh, il dit aussi qu'il peut manger trois fois McDo dans la journée, quatre fois il y a pas de problème, il ne prendra pas de grain. Là c'est une grosse clochette, même pour moi qui essaie de le défendre, c'est une grosse clochette les gars. C'est chaud hein. N'importe qui qui mange au fast food trois fois par Bien jour sûr. devient une merguez. Bien sûr. Il y a eu, il y a eu une série documentaire qui est sortie là-dessus pendant 40 jours, le, le gars il se tapait que des, des fast foods. On voyait sur mmh. la peau, le corps, tout changer. Et ça, même si tu es prédisposé à avoir une bonne génétique, ouais. c'est mort, t'as un mauvais S physique. Sauf, je ne sais plus le nom du bodybuilder. Il y en a qui vont trouver, mais il y a un prépa qui faisait manger à ses athlètes euh, McDo. Oui, bien sûr. Il mangeait, ça dit, je crois c'était Apple Pie, des frites, burger, et il se préparait pour l'après comme ouais. ça. Mais comme il y avait des produits, voilà. ça marchait. Donc là, et y là y il dit qu'il peut manger quatre fois McDo, ouais. ça n'a pas d'impact. Donc là, c'est soit il utilise des produits, bon. soit, pour moi, avec la vidéo, tu sais très bien, tu en fais aussi, il s'est mal exprimé. Mais là, trois euh... fois par jour, si vraiment il te refait une vidéo en disant qu'il mange trois fois par jour des fast-foods, là, c'est clair, il est pas. Après... Mais moi je euh... le défends sur le fait que peut-être qu'il s'est trompé tu vois, Ouais ok. c'est pas ce qu'il voulait dire. Après des mecs qui mangent 4000 calories et qui sont comme ça, j'en connais aucun en fait. Sec comme ça 4000 calories, j'en connais aucun. Même toi qui as un métabolisme rapide, en sèche fin de sèche tu tournes à 1800, 2000 calories quoi. Euh, donc euh, <rire> ça fait beaucoup, en fait ça fait beaucoup. Tout ouais, cumulé ça commence à faire vraiment beaucoup en fait. C'est énorme. Mais euh, en vrai, tu sais très bien on fait des plans alimentaires, et les formules qu'on utilise, on se retrouve souvent avec des jets très élevées, bien à, sûr. Très élevées. Donc, minimum, enfin, euh, en moyenne à 3000 calories. Ouais. Et si on tombe sur des vrais sportifs, on peut facilement tomber à 4000 voilà, calories. Par contre on adapte parce que par rapport au passé de la personne, au profil, ouais. euh, souvent ce mec-là il mangeait que 2000. on va pas le faire passer directement à 3, 4000 calories. Voilà. Alors que peut-être que lui, il a toujours. Euh, il, a, il a jamais flingué son métabolisme, tu vois. Il a toujours mangé ses 4-5 repas par jour, et il a su garder une jet haute en euh, maximisant les efforts physiques, tu vois. En, en se dépensant beaucoup, en faisant plusieurs sports, en allant constamment à l'entraînement, tu vois. Alors, déjà c'est simple, pour atteindre ce niveau, pour être bon en muscu, déjà, il faut faire que de la muscu. Toi et moi on sait très bien. Ouais. Ensuite, il a pas un travail physique, donc il se dépense pas. Donc comment t'expliques qu'il soit à 4000 calories Il travaillera à l'usine, je veux bien, il travaille assis sur un siège. Il se dépense pas de toute la journée. Ouais, mais après, il y a des mecs qui brûlent pour ça. Ah, non, même tu... s'ils si sont 4000, assis, ils ne brûlent pas. Tu connais très bien les formules, métabolisme, tu peux rajouter 10-15% à quelqu'un qui consomme plus que la normale. Et pas, faut 50%, 60%, là c'est n'importe quoi. Lui, il te dit qu'en sèche, il est à 4000. Là, il dit qu'il mangeait des 4000 calories. Dans la vidéo, JFK, il a ramené sa, son tupperware dedans avec 600 grammes de riz, quoi. 600 grammes, moi, je ne sais plus, pendant trois jours, hein, si je m'en sens en un repas. Mais bon, en fin de sèche, il est jamais à 4000 calories. Mais là, il était en fin de sèche. Là, il était sec, hein. Là il était sec mais après ouais. tu sais très bien qu'il y a une différence entre être sec non, non, non. et être très là, sec Là il est plus sec que toi et moi en sèche Oui là. bien sûr par rapport à, à nous Mais euh... Donc non c'est ah, déjà pas normal là c'est déjà pas normal Plus est... sec plus volumineux que nous Alors que nous on est en masse et il nous baise en Non euh, monsieur, <rire> monsieur l'arbitre s'il vous plaît là Monico bon, t'as piqué Pimous dans son ego là il... Mais non c'est pas, pas ça c'est que En fait pas la faute de Cannes c'est lui qui est malhonnête de faire la démarche t'approches quelqu'un qui est naïf et lui du coup il est content il va gratter des followers il va se mettre en avant sauf que nous les vrais nati on passe pour des merguez à cause de lui il montre un niveau comme ça il se dit nati ça veut dire que si nous on est nati on est nul on est d'accord ah, on est, est clair, nul quand j'ai vu ça je me suis dit je suis nul ben ouais je suis nul alors que non je sais que je suis pas le meilleur je sais que j'ai un niveau euh, genre si tu classes la génétique par pas bonne moyenne, bonne, très bonne, je dois être dans bonne, je suis pas dans les très bons, c'est des Alex et compagnie, mais je sais que je suis bon et pourtant je... il me fout droit gros, vraiment ouais, il me fout et droit Il y a eu plein d'abonnés qui ont eu ce même sentiment, tu vois c'est frustrant de voir qu'il y a des mecs qui s'en sortent comme ça aussi bien qui nous mettent à des années lumière parce que euh, les abonnés ils veulent bien être un peu moins bons que les gens qui voient sur les bien réseaux sociaux, sociaux mais pas être à des années lumière et c'est pour ça qu'on a bien reçu sûr. tous ces commentaires là, mais en tout cas euh, le, le concept génétique de From Newman to God est super excellent, le concept est en, excellent en plus il est bien réalisé, ouais. l'image, l'audio, tout était Magnifique. parfait donc on veut des épisodes comme ça moi j'en veux et si on a encore euh, la cloche des doutes qui s'allume il y aura tout le monde euh, sur... Euh, je sors une, je, on sort une série on l'appelle Pharma Pharmacyx, <rire> voilà Alors, on a vu les abonnés et on regarde Pharma je pense qu'on ne sera pas les seuls, Marvel à mon avis il est ah sur ouais. le dos Solid Mike va vite activer son... Oh son aussi mais je tiens quand même à dire qu'on n'a rien contre From Human to God pour moi il a juste été naïf et euh, je sais que From Man To God, il a toujours porté très très grande importance à la génétique. À chaque fois, il parle de génétique, il dit moi j'ai une génétique, lui machin, il sèche machin. Donc, je sais qu'il est très naïf là-dessus et il pense que des gens ont des génétiques hors du commun, tu vois. Tu peux avoir une génétique hors du commun être un peu au-dessus du lot, mais une génétique hors du commun, ça te donnera jamais un niveau deux fois supérieur à la normale, quoi. C'est faut arrêter ouais, de déconner. En fait, le, le plus gros point qu'on soulève, c'est qu'il met à des années-lumière voilà, des top nati qu'on a déjà dit euh, sur plusieurs vidéos. Non, ils il nous fument clairement. Euh, je pense que vous avez compris la vidéo. Tous les pratiquants de muscu qui ont un bon niveau l'ont un peu pris de ouais. cette façon. C'était une grosse claque qu'on se prenait tous. Oh, okay, oui. Donc soit ils se foutent de notre gueule, soit on se prend tous une grosse claque. De notre gueule. Mais bon, en tout cas, comme le dit 100%. Marvel, on pourra jamais savoir, les gars. C'est Sans... Le seul argument valable, c'est un aveu et on l'aura pas de sa part, c'est sûr et certain. Qu il a... Parce en... qu'il en, en fait, en fait en... des compétitions. En fait, on est arrivé à un stade, à l'époque où il y avait Enzo Fukra qui est arrivé Je veux bien, il prenait des gens pour des cons parce qu'on n'était pas renseigné, on ne connaissait rien. Là, ça a tellement avancé, on a eu tellement d'informations des Europe qui ont fait des vidéos, des Marvel qui ont fait des vidéos, des Alex Levent avec un mec chargé justement qui juge On peut plus nous prendre pour des cons, c'est terminé. On ne nous prendra plus pour des idiots. Puis... Ça commence à être compliqué. J'ai fait au mieux, je sais pas si j'ai réussi. J'ai jamais vu un avocat aussi nul. Ah, convaincre qu'il était nazi. Je sais pas si moi-même j'en étais convaincu, en tout cas j'ai essayé pour que ça soit un débat équitable. Et attends, là la vidéo elle va sortir. Marvel il va en sortir une, il va encore le démolir. C'est fini, c'est terminé. Fini. Et, <rire> voilà, et voilà pourquoi. Mais après ils vont dire c'est Marvel l'harceleur, c'est pas nous, pourquoi C'est pas nous, nous on a donné des arguments bien <rire> concrets, on a, on a eu quelqu'un qui défend et quelqu'un qui l'attaque. Donc c'est équitable. T'es sûr es Oui. Sûr oui. oui. N'oubliez pas de liker la vidéo. Euh, et de vous abonner. Et de vous abonner, activer la cloche, bien sûr, important. parce qu'on revient dans le feed game et euh, vous allez moins à recevoir nos notifications là, sur les ça. prochaines vidéos qui arrivent. Et il y en a, les gars. On fait pas tout le temps des vidéos comme ça, il faut quand même le préciser. Notre contenu est beaucoup plus travaillé que ça, etc. C'est juste que là, j'avais envie de réagir parce que ça ouais, Et on va essayer des de très faire très bonnes plus vidéos. souvent aussi pour voilà. vous apporter un maximum de contenu. Donc, dans, le, hein dans le feed game, dès qu'il y a un petit euh, truc croustillant comme ça, on va sauter dessus, quitte dessus. Dessus. à sortir trois vidéos dans la semaine, les gars. C'est ça. On est à l'affût cette année. Tous nos liens en description, n'oubliez pas d'utiliser notre code de Fitness Fusion sur QMT, les gars. C'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de et et Joe Fox.